Et coucou, ces Princesse des Successeurs pour un nouveau petit zoom. Petit moyen en fait, hein, euh, il est assez long celui-ci. Donc c'est le docteur Facilier. De la princesse et de la grenouille. Le docteur Facilier est le premier méchant afro-américain de Disney. C'est un sorcier vaudou disposant de l'aide de son ombre, capable de bouger indépendamment et d'influer sur les objets et les personnes environnantes et de ses amis de l'au-delà, symbolisé par des poupées vaudou des masques animés et des ombres. Il serait inspiré des beaux corps, des prêtres sorciers des Caraïbes et de la Nouvelle-Orléans. Léon communiquer avec le monde des morts et travaillant avec des vases, des êtres mystérieux faisant la transition entre les humains et l'au-delà qui seraient donc ses amis de l'au-delà mais si les beaux corps pratiquent la magie noire et la magie blanche facilier lui ne pratique que la sorcellerie pour son intérêt personnel en faisant croire qu'il veut aider ses victimes on ne sait rien de lui si ce n'est qu'il habite au fond d'une ruelle sombre et déserte et l'allusion qu'il fait à sa mère dans la chanson mes amis de l'au-delà j'ai moi même du sang royal du côté de ma mère son style est inspiré du Baron Samedi, l'esprit des morts représenté par un chapeau haut de forme et une tenue de soirée. On retrouve en effet chez le docteur Facilier un haut de forme, une canne et une veste en queue de pie. Les couleurs utilisées pour ce personnage sont le noir, le rouge et le violet. Couleurs symbolisant le pouvoir, la fourberie, la mort et la jalousie. Ces couleurs avaient déjà été utilisées pour d'autres méchants, comme Maléfique ou Madame Mim. S'il essaie de bien s'habiller, son collier en dents de crocodile, l'absence de chemise sous sa veste et son gilet, et la tête de mort de son chapeau laissent supposer sa maîtrise des sciences occultes. S'il réussit tous ses plans, c'est grâce à ses talents d'orateur et au fait qu'il utilise son corps et sa gestuelle pour envoûter ses victimes, ces mouvements sont d'ailleurs inspirés de Michael Jackson. Le docteur Facilier est en effet un beau parleur. Il sait prendre ses victimes par les sentiments, mais surtout, il ne ment jamais. Il offre toujours ce qu'il promet, il ne précise simplement pas tous les détails. Il promet par exemple du verre à Navine, mais lui dit aussi qu'il pourra bondir de ville en ville, et c'est exactement ce qu'il a fait. La seule personne qu'il ne réussit pas à tromper est Tiana. Il y était presque, mais a perdu son emprise sur elle en lui parlant de son père. Facilier est certes intelligent et bon orateur, mais il est avide de pouvoir et de richesse. Cupide, orgueilleux et surtout très dangereux, car il possède non seulement la volonté, mais également les moyens de tuer. J'espère que ce zoom vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos personnages en commentaire. On se retrouve bientôt. Noble paysan, je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook. Noble paysan, suivez-moi. Venez sur le bouton beau